Ah oui tiens moi Rhino Prime j'en ai deux non non, j'en ai deux, euh... as deux morceaux. C'est deux schémas des neuro de et ben j'ai un châssis et un système si t'as un plan complet euh, tu peux t'en fabriquer un. Hein. Non j'ai pas j'ai pas les plans. Moi j'en ai quatre des plans. Et ben, les... Allez on commence par une petite feature maiso là, espionnage. <rire> ouais. Il <J> y en <rire> a une bien. qui est tombée là. Oui euh, pourquoi j'ai pris cette forfait, moi, j'y vais avec le. Euh, tu me laisses entrer oui, oui Et transformez-vous Transformez-vous Voilà Alignez-vous Merci Dans l'ordre Une fois sur un mec qui m'a dit mais euh, Il est bien l'emprunt Je lui fais, ouais, bien l que tu fait ouais c'est bien l'emprunt t'as pas besoin de viser et ça... Et ça, ça, ça passe oh facile celui-là Oh bah vas-y je te le laisse je le rate la sur 3, donc euh, je prends. C'est un peu un sympa à Ah, tiens. Ah, euh... oh, B il est très facile. Je le fais sans problème. Je vais faire un essuie. saute. 1, 2, c'est fini. Je fais du bon côté. Gagnez, c'est bon. Rentrez pas dans la zone. Ouais, rentre pas. Mais c'est monsieur là. Faut pas rentrer parce que dès qu'on est deux, ça rentre le compas-bois. Il a pas été un bon endroit. Mission complete. Excellent work, Tenno. Scattering Inferno, bah c'est pas mal ça. Mm. Ah, T1. J'aime bien les T1. Il me manque le, le baril là, de, de la T1 à voir. Le baril Ouais, le, le baril, euh, le canon du coup. Baril, c'est quoi ces canons ça, ça me fait penser, euh, en jeu de rôle, euh, on, on a un personnage qui a innové. Il a empalé une fée sur son épée et après il l'a balancé sur un autre ennemi. Et il l'a touché. Euh... Hein ah, ben alors Il faut, faut, mets, il faut que lire. je lise quoi alors Manuel des joueurs et guide du complexe alpha. En gros, dès que tu vois okay. euh, wow, complexe, ça, ça, ça. un c'est un rouge pétant. Le truc est de base, de Paranoia, c'est... Euh, vous vous réveillez. Vous êtes un clone. Vous savez que vous avez 5 autres clones en réserve. Vous avez un niveau d'accréditation qui correspond à l'une des couleurs de l'arc-en-ciel, plus infrarouge et ultraviolet. Plus vous êtes proche de l'infrarouge, moins vous avez le droit, plus vous êtes proche de l'ultraviolet, plus vous avez le droit. Et vous vivez dans un monde parfait, géré par l'ordinateur qui ne veut que votre bien. Et qui va vous demander d'effectuer des petites missions. Parce qu'il y a des terroristes et des traîtres qui cherchent à détruire cet équilibre parfait. C'est ça qu'on a besoin de... Ce qui, est que de c'est que. L'ordinateur il est un petit peu parado parce qu'il a tendance à avoir des traîtres un petit peu partout. Et la mission des joueurs c'est de faire ce que demande l'ordinateur. Oui sauf que là par exemple ah. t'as un, syst un système de trophée. C'est-à-dire que par exemple au début de mission, on va te dire euh, tu peux avoir un trophée de euh, celui qui a arrêté un incendie. Et de t'arrêter uniquement à la section infrarouge parce que bah vous avez commencé le jeu si un jour avant ah le guide des joueurs ouais parce que le guide du complexe Alpha il te oh, oh. oh. bien oh merci Mathieu <rire> on l'attendait pas celle là <rire> je... on a jamais je l'avais déjà <rire> moi je l'ai pas c'est gentil et en plus on... et euh, là, 6 plus drop la plus plus même chose qu'avant Mais donc, non mais euh... je l'ai plus mais Si je l'ai pas, mais je l'ai pas parce que je l'ai construit. Elle... Bah, oui. Tu la revendras, ça coûte 100. Ça vaut 100, ouais, ça sera pour Baroc. Allez, hey, y'en a qui ont ouais, récupéré un châssis d'hiver, il va être content. Ennemi Euh. Ouais, donc c'est juste pour terminer. Donc le but, c'est que le fait, tu le lis juste pour te mettre un petit peu dans l'ambiance. Et après, bah, tu lis le manuel des joueurs. On finit un tour comme ça en choisissant que derrière. Une fois que tous les joueurs ont choisi rien, bon, on choisit les deux, les 3, les 4 et les 5 qu'on n'a pas le droit d'avoir une compétence positive qui est négative inversement. On a le droit de négocier des éléments du jeu, et c'est précisé uniquement des éléments du jeu, tu n'as pas le droit de négocier des chips ou autres. Euh. Moi, si c'est des chips du euh... coup. Pour euh... demander à un joueur de ne pas faire tel ou tel choix. Mais l'idée c'est vraiment de.. Bon, défouloir. dystopie euh, faussement utopique euh, avec un ordinateur tyran qui a l'air de balancer des phrases un peu n'importe un peu comment je me suis ça a l'air bizarre c'est la première fois où je vois un guide du mètre qui dit bon alors ça c'est marqué dans le livre des joueurs mais en fait c'est faux ça c'est marqué dans le livre des joueurs mais en fait la vraie règle c'est ça et c'est il y, y a deux trois trucs comme ça de temps en temps qui sont mis comme ça aussi euh, c'est génial et pareil et, et tu dis joueurs, ça un futur joueur euh, ouais, oui Ah Qui c'est qui me vole mes kills Je vole pas de kills. pas hein. enfin, moi Moi je tire sur des ennemis mais je vole pas de kills. Hein. V5, clip, V5, n 6 NOL1 C'est pas trop trop mal hein. C'est utile kills quand même Euh... Est-ce qu'on se fait la mission pour avoir l'état torrent Euh... Je, je vais regarder mais je crois que je l'ai, celui-là. Comme je n'ai pas compris la question, je vais dire oui. Ah, il y a quelqu'un qui... est faut que je fasse un peu mieux le ménage quand je passe, moi. Non Ah bah zut. Oh, je te cours. Ah. Ah. J'ai pas de problème de bouclier oh, moi de mon côté donc euh... Putain, je l'ai pas vu hein. je, peux vous... je peux vous nettoyer les salles Bah ben, ça va vite hein Attends j'en ai un qui est devant et un qui est derrière, attends ah, lui, il a Non, c'est qu'il y a un mec qui a bourré, en fait Je le suis depuis tout à l'heure mais en fait c'est à vous d'eux vous êtes derrière d'accord oui euh, oui oui bah t'attendras pour ouvrir la porte home. Hein. Bah voilà Oh Il m'a tué oh Ah j'arrive est passé à côté de moi et tout d'un coup Pourtant il n'y a pas d'ennemi. Ah bien Le gars il rush il enferme ses potes derrière Bravo <rire> Il est con ce mec il a l'air facile, Ah, bah oui, bah. Il peut nous attendre, oui. Juste pour l'emmerder jusqu'au bout. <rire> Parfait <rire> Tu sais que j'ai hésité. Escort Joue à. Euh... Dark Souls, tu verras ce que ça veut dire, Get good <rire> J'ai dégoûté parce que je me suis renseigné que après pour savoir ce qu'il fallait prendre comme euh, école pour farmer justement les écoles. Et euh, l'école la plus intéressante pour les dégâts, c'est la moins intéressante pour le farm. Parce que la technique apparemment, c'est de prendre une warframe euh, ninja et euh, de faire de l'assassinat euh, en... Ah, ça marche bien hein. ah ouais. Et apparemment, ça monte très vite, donc... Euh... Moi, j'ai je... monté les warframes de ninja et j'attends de voir un petit peu lesquels sont les plus efficaces. Le H et le Loki, les deux possèdent un pouvoir pour se rendre invisible et les deux possèdent un pouvoir pour, euh, entre guillemets, se téléporter. Ah, y a, en fait, il y a deux techniques. Soit es invisible, soit les ennemis te voient pas. Et en fait, la même technique que les te pas, par exemple le sommeil de Equinox. Euh, et avec le, un mode spécial pour Equinox, on peut faire en sorte que chaque fois qu'un ennemi qui était sous l'effet de sommeil meurt, et bien, il transmet l'effet de sommeil à la cible la plus proche. Bah, il faut 50 000 pour débloquer le niveau école. ah c'est tout d'accord ah c'est assez long en fait hein. euh, là je cool. suis en train de farmer euh, 120 000 pour débloquer le niveau 5 donc euh... ouais mais t'as fait oh. <rire> la compétence qui fait que ça farme bien en fait moi je l'ai pas justement oui effectivement je suis déjà à plus de 20% ouais. Ouais. Voilà donc là moi en fait ce qu'il faut c'est que j'ai des, des lentilles et idolones donc là, je suis en train de fabriquer une à idolonne pour la marronne, pour la monter très vite. 3, 2, 1, c'est parti Ah, voilà, profitez des coups critiques en solde qui fait ça, bon, y a un qui... il un équipe qui fait des boules mais il faut lâche une, une neo hein parce qu'on cherchait, le mais on a eu quelque chose. Euh, comme toute façon, j'attaque euh, plutôt à distance, donc faut quelqu'un d'autre qui ouvre la marche. Enfin. Ok, ben bah, moi je prends la clé bouclier et je vais me mettre en immortel euh, la plupart du temps. Faut ce que j'ai juste assez d'énergie. Ok, ben bah, okay. je prends la clé des dégâts. Wow, puis la clé fait tellement effet que ça se voit même dans le vaisseau. Bon, oh, bah je vous attends. Mais il faut aller où On fait sur les dalles Sur les bonnes dalles en plus d'ailleurs Ah C'est en train de se fermer la porte De ouais, hein. L'autre côté, à chaque fois je me plante bon. bah, c'est le gars le plus lent qui arrive en premier C'est <rire> parce que chaque fois je pars à gauche alors qu'il faut aller à droite Eh bah, ben papy, il marche pas vite mais il sait faire des roulades C'est ça Mes pieds sont ralentis et pas mes rotules Je pas trouvé le bouton pour arrêter l'électricité. Oh non non non non non non non non Aïe aïe aïe Mathieu Non non mais tu vas pas nous faire le coup là maintenant Seb tu vas pas nous faire ça Cadeau en plus ah <rire> moins de vie au moins le cadeau alors c'est quoi le cadeau C'est euh, pourri! <rire>